Bonjour les amis j'espère que vous allez bien si vous connaissez bien ma chaîne et mes contenus vous savez que j'aime bien vous raconter des histoires voilà que ce soit dans les vlogs ou alors dans les head stories j'aime me renseigner sur des choses et vous les retranscrire d'une manière sympathique d'accord et à l'heure actuelle ça faisait quelques temps que je l'avais pas fait donc j'ai sollicité Jarod la nouvelle personne avec qui je travaille en termes d'édito et je lui ai dit tu sais quoi Jarod j'ai envie que tu ailles trouver des choses qui se sont passées sur Twitch ou YouTube mais surtout sur Twitch ce serait intéressant genre des moments bizarres qui se sont passés en live et qui sont pas forcément ultra connus ou alors qui peuvent l'être. Vas-y, à ce qu'il regarde, c'est pas grave, on peut le faire aussi. Mais euh, je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo sympa où je raconte comme ça, 2, 3, 3, 4 histoires avec tout le contexte et tous les trucs qui vont dessus. Et euh, il m'a rendu un doc. Je vous cache pas, je l'ai lu. Euh, les gars, j'étais pas au courant de tout, mais... Et il y a de la dinguerie. Et si ce petit truc vous a plu, donc si ce format vous plaît, de 2, 3, 3, 4 petites histoires comme ça, vous me dites en commentaire et je vous en referai à l'occasion. Je pense que c'est cool vu que je veux plus trop faire de jeux vidéo. Bon bah, <rire> profitons-en, faisant autre chose, les amis. Commençons gentiment. Avec la plateforme du diable et qui TikTok. Oh là là, sa mère, TikTok. TikTok, c'est la première plateforme qui me fait vraiment, tu sais, qui me donne vraiment l'impression d'être en décalage total avec les mecs qui ont 10 ans de moins que moi, tu vois. Genre, je commence à être un boomer terrible. TikTok, on sait, c'est euh, voilà, l'application la, la, de 2021, plus de 600 millions de téléchargements cette année-là. C'est la next big thing. Même moi, j'ai un TikTok que quelqu'un me gère gentiment. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui, on va parler de LexList, d'accord Lex.Lis, c'est Lex son pseudo. LexList, c'est une TikTokeuse qui a 200 000 abonnés et 1 million de mid gems sur la plateforme. Je sais pas c'est qui, hein, pour être tout à fait honnête. De toute façon, sur TikTok, tout le monde a 200 000 abonnés et un million et demi de gems. Hein. Je vais vous donner un petit peu de background parce qu'il faut vraiment comprendre la situation. Je commence avec un truc, euh, c'est un peu choquant. Donc, si vous êtes facile à choquer, c'est quoi, il y a les timecodes, passez à l'histoire d'après parce que là, il y a quelques images, ça fait pas super plaisir. Je sais pas si ma motivation va rester, mais on, on prie pour que, que, que oui, tu vois. Donc, Lexlis, c'est une créatrice de contenu sur TikTok qui a vécu une épreuve que beaucoup de femmes vont vivre dans leur vie et qui est absolument terrible et que je souhaite à personne. Lexlis, c'était une dame qui était enceinte, d'accord Donc, euh, je pense qu'elle en a peut-être parlé sur ses vidéos et dans son contenu. Sa communauté devait être au courant, en tout cas, je suppose. Et en réalité, elle a vécu une épreuve absolument terrible parce que c'est une épreuve qui consiste à accoucher d'un mort-né. C'est-à-dire qu'elle a accouché à l'hôpital et son enfant était déjà mort. D'accord Donc je le souhaite à personne. tu es là, tu, tu te fais toute la préparation mentale pour te dire OK, je vais avoir un enfant et puis après arrive le grand jour et celui-ci n'est juste pas vivant. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire ça et je ne me permettrai pas de trop juger les personnes et la façon dont ils copent, donc euh, c'est de cette manière que je vais deal la chose, tu vois, genre que, que je vais essayer de m'en remettre, voilà, voilà, c'est plutôt ça, c'est mieux que les anglicismes forcés. Sauf que si je vous en parle aujourd'hui, vous vous en doutez bien que elle, sa manière n'a pas été très conventionnelle et que sa manière d'extérioriser la chose était un petit peu terrible. Ça, c'est une vidéo... Concrètement, ouais, parce que je vais pas vous donner plus de suspense. Ça, c'est un extrait vidéo. On voit Lex Lys faire un TikTok, danser avec son bébé morné dans le bras. Vous ne rêvez pas, une personne a pris un cadavre et a fait une danse TikTok. Je vous cache pas les gars, je suis dans une sorte de d'astre physique vraiment bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, j'essaie, tu vois, dans le discours de dire, et je pense, le pense vraiment, tu vois, de dire, je vais essayer de pas trop juger la manière dont la personne, d'accord, va, va essayer d'extérioriser tout ça, machin. Mais là, pour le coup, je trouve ça pas terrible, parce qu'il y a quelques détails qui, eux, ne trompent pas. Dans le TikTok qu'elle a posté, il y a eu quelques, voilà, quelques trucs qui, qui, qui te laissent à penser que, voilà, c'était pas que ça, quoi. Notre dame, dans ce TikTok-là, il euh, y avait des petits hashtags, et hashtag viral, hashtag... FYP qui est un des hashtags utilisés justement pour euh, gagner un petit peu en visibilité dans tes TikTok où tu fais des danses. Euh, les musiques c'était euh, musique tendance, danse populaire de TikTok le tout dans une ambiance vraiment morbide avec un cadavre dans le bras on peut facilement penser en réalité qu'elle cherchait vraiment le buzz. Après elle cherchait le buzz mais elle a vécu une expérience traumatisante et c'est là où en fait je ne comprends pas est-ce que c'est vraiment une manière d'extérioriser la chose que de faire ça ou alors c'est la déconnexion Total, où tu te rends même pas compte de ce qui t'est arrivé et tellement le, ce qui t'est arrivé est grotesque tellement le choc émotionnel est énorme que tu fais, fais comme si ça ne s'était pas passé. Mais si tu fais comme si ça ne s'était pas passé, pourquoi danser avec un mort dans le bras C'est tout un côté psychologique que j'ai du mal à saisir et je sais pas si cette dame a été suivie ou pas, enfin, en tout cas j'espère qu'elle s'est fait suivre psychologiquement parlant, mais la, la, la réaction psychologique et tout ça je ne la comprends pas. Soit on peut se dire putain, on est une génération absolument Il y a plus rien à faire avec nous, on est des merdes, les réseaux sociaux nous ont niqué le cerveau, donc on est prêt à tout pour le buzz, même dans des situations pas possibles, tu vois. Soit, on se dit, bon, euh, d'accord, c'est sa manière d'extérioriser, c'est pas, pas terrible, terrible, surtout de montrer, sur une application où y'a beaucoup d'enfants, un cadavre dans la main, vraiment, on condamne et tout, euh, bref, vous avez capté. Ou alors, il y a peut-être un côté vraiment choc émotionnel de, pa de, de ouf, mais auquel cas, c'est... C'est vrai que l'utilisation des hashtags et tout, moi, ça m'a un peu rebuté. Et ça fait penser à un autre truc. Et là, pour le coup, je vais pas forcément vous envoyer un petit... Je sais pas si un extrait vidéo, c'est possible. mais. C'est quoi un court extrait vidéo Mathéo, tu te démerdes, voilà. Ça rappelle un peu le scandale qu'avait fait la vidéo de Diff Joyce à l'époque. C'était quelqu'un qui avait filmé le cadavre en putréfaction de sa grand-mère. Je crois que c'est... Ou de son arrière-grand-mère. En ouvrant le... le cercueil et tout, en le filmant. Et même en faisant un bisou à celui-ci. Franchement... <rire> Jarod, je lui ai dit, sors moi des dingueries d'internet, c'est la première histoire. Un frère, il m'a dit, Zach... C'est pas tombé dans l'oreille d'un son, faut pas me le demander deux fois, frère. Franchement, la, la, la personne qui danse et fait un challenge TikTok avec le bébé dans le bras, l'autre qui ouvre le cercueil avec son arrière-grand-mère, on commence sur du grandiose. Donc voilà pour la première histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'essayais de pas être trop dur, je savais pas trop comment l'amorcer, pour être honnête. Je veux pas être dur envers une personne qui a subi un truc de fou, mais quand tu prends un peu de recul, on peut quand même se rendre compte qu'elle a fait une dinguerie. Elle a fait une dinguerie. Qu dinguerie. J'espère que mentalement ça va mieux pour elle parce que personne ne mérite ça, malgré tout, je l'ai dit au début. Passons à la deuxième histoire. Deuxième histoire qui est aussi étrange et qui a un côté vraiment très creepy. Et là, on va parler d'un très gros streamer américain parce qu'on va parler de Soda Popin. Son histoire, elle se déroule en 2013, donc Soda Popin c'est un gros streamer américain, un mec qui streamait déjà il y a 10 ans. Moi je regardais en 2014, souvent à l'époque il faisait des streams poker, casino, et trucs comme ça, et j'avoue moi ça me divertissait, je regardais, je trouvais ça cool. En réalité maintenant avec un peu de recul, euh, j'avoue que... <rire> C'était pas forcément le top, mais en réalité, moi, j'aimais bien ce qu'il fait, tu vois. Et en fait, c'est quelqu'un qui, euh, et ça, on le connaît sur la plateforme Twitch, ça a été une méta hein, en 2015. Il y a eu beaucoup de sweating Les gens se faisaient appeler et avaient la police qui venait chez eux. On pense à Bibix en France, Domingo, Sardoche. Et aux états unis il y en a également plein qui l'ont eu. Il y avait un trend, vraiment, en 2014, 2015, 2016, de... Faire chier certains streamers. Sauf que lui, Soda Popin, je vous dis, il est là depuis 10 ans et il est populaire depuis 10 ans. Et vu que c'est un américain, en 2013 il streamait déjà, et était déjà connu pour ça. Il lui arrivait à notre monsieur Soda Popin d'avoir des gens qui venaient toquer chez lui. Des abonnés qui connaissaient son adresse, qui retrouvaient celle-ci et qui venaient toquer chez lui. Et. En réalité, la plupart du temps, c'est ce qu'il expliquait, ça se passait assez bien. Genre il y avait déjà des, des, des mecs qui étaient venus toquer chez lui pour le saluer, tu sais, ils les avaient fait rentrer, ils avaient regardé un film ensemble, le mec était parti, bien passé, tu vois, cool, interaction avec des abonnés. Alors là, directement on peut se dire, putain, il fait rentrer des gens chez lui, et tout chelou, euh, bizarre, tu vois. Mais en réalité, voilà, c'est quelque chose qu'il faisait, et c'est quelque chose qui était devenu un peu, peu connu parmi sa communauté. C'est-à-dire que si tu étais, euh, si tu allais sonner à Soda Popin, enfin euh, chez Soda Popin, si tu avais son adresse, tu pouvais éventuellement interagir correctement avec lui, voire faire quelque chose avec lui, tu vois. Et ça, c'est tombé dans l'oraïda. Un mec. Comme on dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, pour le coup. C'est là qu'entre en scène le monsieur dénommé Tyler McMullen. Donc, Tyler McMullen, c'est quelqu'un qui habite assez loin de chez Soda Popin parce qu'il habite à 17 heures de voiture de chez lui. Tyler McMullen, à l'adresse de Soda Popin, a déjà entendu ses histoires comme quoi il était sympa avec les gens qui venaient toquer chez lui. Donc, Tyler McMullen, il a pris sa voiture et il est allé jusque là-bas. Donc, il va sonner. Soda Popin l'accueille, discute avec lui, tout ça. On est en 2013. Encore une fois, les streamers sont pas des grandes superstars à l'époque. Il parle avec lui et en réalité, Soda Popin, en parlant avec lui, il se dit vas-y, les interactions, elles sont quand même, euh, socialement, il est un peu chelou, tu vois. Mais socialement, il est un peu chelou, mais c'est peut-être le fait que c'est un gamer, tu vois, genre les gamers, on va pas se mentir, en 2010, 2012, 2013, si vous avez 25, 26, 27 ans comme moi, bon, vous savez qu'on était pas super bien vu et que du coup, dans les interactions sociales, des fois, c'était peut-être un petit peu chelou. Et donc, du coup, il se dit, vas-y, calme, tranquille, c'est peut-être juste un mec un peu mal à l'aise, peut-être un gamer ou quoi, pépère, tu vois, à ce moment-là, son Popin poppy, il sait pas que Tyler, l'a fait 17 heures de voiture. Il invite au restaurant et tout, tranquille, il mange là-bas, sympa une partie de la soirée ensemble et à la fin de la soirée du restaurant, ils se disent bon, vas-y, le gars va rentrer chez lui, nous on rentre chez nous, on passe à autre chose, salut, tu vois. Sauf que là, le gars, il leur dit euh, bah écoutez, en fait, euh, j'habite à 17h d'ici et j'ai nulle part où dormir. Là, il est tard, tu vois, ils sortent du resto, c'est un peu la nuit, donc son apopi, il dit vas-y, ok, tu peux venir dormir à la maison, mais vas-y, c'est juste vraiment histoire de te rendre service, frérot, plus ou moins le lendemain matin. Casse ta mère quoi, tu vois, bon c'est pas vraiment casse ta mère mais voilà Je te dépasse le canapé la nuit, c'était pas prévu On n'abusons pas les choses, le lendemain tu pars et tout tranquille Donc arrive le lendemain matin et le gars part pas Pire, le gars prend ses zestes, tu vois, genre il est tranquille et tout, tu vois, il reste à la maison en réalité Soda Poppins ce jour-là il stream pas, tu sais, il est un peu inquiet de la situation Il se dit putain, un peu bizarre, tu vois, le gars, wesh, oui, il reste, euh, il est arrivé déjà hier soir On a déjà fait, on a déjà eu des interactions et tout euh, C'est gay, il est là comme ça, tu vois, tranquille Passe les jours et le gars reste encore au fur et à mesure, tac tac, pire le gars il apparaissait de temps en temps sur les streams de Soda Popin, on le voyait derrière, et les viewers de Soda Popin, ils appelaient ce mec la créature. <rire> il l'appelait la créature du... En fait, en fait c'était à cause de l'atmosphère un peu étrange, un peu chelou que le gars apportait. Parce que c'était le pote de personne dans la maison, du coup il y avait Soda Popin, il vivait avec une meuf et un autre de ses potes qui passait très souvent, qui était limite tu vois un coloc. Et donc du coup bah, le gars créait vraiment un, un malaise et ça se ressentait sur le stream. Donc... Plusieurs jours passent, et là l'invité tu vois, à euh, un moment il lâche comme ça, tu sais, peut-être au détour d'une conversation on lui dit « bon, euh, ce serait temps de, de, de prendre tes... » Là je regarde l'heure et l'heure d'aller baiser sa mère, il hein, faut que tu te casses. Il lâche, nature, le stream a l'air de m'adorer, les viewers me kiffent, donc je pense que je vais rester ici pour toujours. Banal. <rire> Franchement moi ça m'arrive, je me bagarre, voilà, je m'encule. Deux mètres, pas grave, on se la donne, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, en réalité, t'as deux solutions. Soit tu prends une pelle et le gars, tu le dégages, soit tu appelles la police, tu vois. Et le pote de Soda Popping qui vivait un petit peu chez lui, qui venait très souvent en tout cas, qui s'appelle Nick, il a fini par arrêter de venir à la maison le temps que la situation se règle tellement... Euh, c'était bizarre d'avoir ce gars. Genre le Tyler, il mettait tout le monde mal à l'aise, il voulait pas se barrer, il savait pas comment le virer, bah le Nick, il, il commençait à arrêter de venir en réalité. Plusieurs jours plus tard, d'accord, l'histoire continue, Nick arrête de venir, euh, la créature est toujours là, Soda Popin fait ses streams parce que c'est son, son métier, la, la coloc-meuf avec qui il vit fait ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle fait. Donc plusieurs jours plus tard, il commence à regarder un petit film d'horreur, voilà, il regarde un film d'horreur et tout, machin, nana, dans le salon, euh, tranquille. Et là, la créature, elle arrive, elle regarde les deux locataires, donc euh, Soda Popin et la meuf et il dit, ouais, euh, est-ce que ça vous dit on se drogue <rire> Ça vous dit on se la donne, là, comme ça, là Petite seringue, ma gueule, donc... Euh, il lui propose de se droguer. Et à ce moment-là, il lui dit, bah non, franchement, dans ma jeunesse, j'ai déjà consommé, j'ai déjà testé des choses, mais là, euh, bof, tu vois, genre, euh, franchement, je, je suis passé à autre chose, la flemme, tu vois. Et puis ça faisait pas envie, hein, tu vois, le mec était bizarre tout le temps et tout, il propose de la drogue, chelou, tu vois. Et à ce moment-là, le gars, il répond et il lui dit, mec, T'as vraiment as besoin de te droguer. Genre, c'est une nécessité, tu vois. Et là, il sort une boîte. La boîte, c'était du GHB. Et il lui dit Gros, t'en as vraiment besoin. Je me sens limite dans l'obligation de te forcer à en prendre quel que soit le moyen. T'as pas quel. Genre, tu te doutes pas à quel point cette drogue, elle va être bénéfique pour toi. Oui, Tyler dit ça à Soda Popin. Après plusieurs tentatives d'un peu forcer en mode Prends, mais que tiens, prends mon GHB, gros. Hein, prends mon GHB. La coloc, elle, elle interrompt un peu la discussion, tu vois. Elle dit ah, Bon. Venez on va fumer un petit pet, on passe à autre chose les gars, euh, tranquille. Ils vont dehors, ils, ils, ils pètent un joint, voilà je vous le dis, et là Tyler, il commence à pleurer genre, il commence à pleurer, tu vois, à se morfondre un peu, il apparaît de sa réaction avec les meufs, tu vois, genre, en mode ouais j'y arrive pas, putain, les meufs, tout je suis rejeté, trop chelou et tout, elle m'aime pas, nana, machin. Et à ce moment-là, là, soda popin, tu vois, il commence vraiment à flipper, il remonte dans sa chambre, il ferme à clé, tu vois, et genre là, il appelle son meilleur ami, Nick, celui qui, est, qui tu vois, qui, qui, qui, qui n'habitait plus là, et il dit, hey, gros, franchement, je commence à avoir peur pour ma vie, et là, je, je sais pas quoi faire, tu vois, genre, vraiment, j'ai peur, et là, Nick, il lui dit, écoute, faut que tu clarifies la situation, faut que tu ailles le voir de but en blanc, que tu le faire et que tu lui dises gros c'est vraiment urgent parce que là je, je, je regarde très précisément l'heure et il faut vraiment que tu niques ta mère d'ici tu vois. Et donc, du coup bah Soda Popin il descend, il va voir le gars dans le salon, la créature, il va voir Tyler, il dit bon demain matin tu te casses, tu vois v vers quelle heure tu te pars tu vois, là, les, genre là, là le gars le, le Tyler il dit tu, tu, tu veux que je parte Et à Soda Poupi, il dit ouais, ouais, je pense que tu dois partir Et là, Tyler, il lui répond, euh, non mais frère, je dois vivre ici. Le stream m'aime beaucoup. J'apporte vraiment de la fraîcheur. Je, je suis un mec un peu nouveau et tout. F vraiment, je pense, faut que je vive ici. Je, je, je pense que je dois pas partir, tu vois. Soda Popin il dit non mais si gros, il faut vraiment que tu te barres. Barre-toi. Demain avant midi, tu te casses, c'est un or. Donc Soda Poupi, il rentre dans sa chambre, il ferme la clé. Et euh, il dit à sa coloc, écoute, euh, ferme la clé ta chambre et essaye de pas trop dormir cette nuit parce que vu que c'est potentiellement sa dernière nuit, j'ai peur qu'il nous tue. Genre vraiment, il, genre Soda Poupi, à ce moment-là, il a peur de mourir. Es dans sa chambre, Fermé à clé Il avait peur que le gars Essaye de rentrer dans la nuit Pour le, pour le dégommer en fait Donc le lendemain matin euh, Tout se passe bien Soda Popin Il reste dans sa chambre Il ose même pas vraiment descendre Tu vois, Il ose même pas vraiment descendre Pour voir si la créature est partie Tu vois, C'est sa coloc qui y va Soda t'aurais pu y aller tu vois. Elle va vérifier Et le gars est toujours là Donc euh, le, le gars est toujours là Il n'est pas parti Et à ce moment là euh, Elle commence à lui parler Il lui dire gros Faut que tu te barres Et tout machin nan, nan. Et là il commence à sortir Des arguments genre What the fuck, tu vois, il commence à dire, mais j'avais prévenu, j'avais envoyé un message à Soda Popin sur Facebook pour lui dire que je venais et tout. Vu que vous avez pas répondu, je pensais ok. Il lui dit même texto je suis diamant sur League of Legends, vous pouvez pas me virer. C'est pas une vanne. <rire> c'est pas une vanne. Putain, mais cette histoire de Soda Popin est tellement longue et est tellement chelou que c'est trop marrant. Enfin, trop marrant. Euh, moyen moyen quand même. Mais bon bref. Il sent que ses arguments puent la merde et tout nana. il dit, écoute, tant que Soda Popin m'aura pas dit dans les yeux qu'il souhaite que je parte, je partirai. Enfin, je resterai, tu vois. Donc là, Sam, elle va voir Soda. Soda Popin, il descend. Et là, il lui hurle dessus. Il dit, tu dégages, frère. Tu te casses. On n'en peut plus de toi. Tu te barres. Là, le mec dit, ok, je vais partir. Il prend Soda Popin dans ses bras. Il fait un câlin. Il dit, écoute, je me casse. Et je t'ai laissé quelque chose dans la maison. Je t'ai laissé une surface. Et là il se bat. Et là Nick, il revient Soda d'apopins, Sam, il commence à tout chercher dans la maison, tu vois. Il commence à chercher, il s'attendait à trouver de la drogue, tu vois genre des pilules, de la weed, d'une seringue, tu sais pas. Et il trouve rien, d'accord. Et au final, peut-être qu'il a déménagé, je sais pas, mais là, il commence à parler à sa communauté et tout, et à dire, bon les gars, ne venez plus et tout, là, limite, il déménage. Là, l'histoire se termine sur ça, le Tyler rentre chez lui, et on en reste là, ça, ça a bien fini. Et là, là, on se retrouve 4 ans plus tard, et se passe un moment ultra creepy, mais genre vraiment creepy de fou. Soda Popin est à la Twitchcon, Twitchcon, c'est leur version un peu PGW, tu vois, tous les streamers sont là, il y a les communes, il y a des stands, il y a des bails. Il y a beaucoup de gens qui live VRL là-bas. Et là, il y a un mec qui live VRL avec Soda Popin à côté de lui. Et il y a des fans qui viennent le voir. Sauf qu'à un moment, un des mecs qui vient voir Soda Popin 4 ans après cette histoire, c'est Tyler. Tyler revient le voir. Et là, Soda Popin, qui tu sais, parlait à des abonnés jusque là, tu vois, avec ses cheveux roses et tout, genre, il frise, tu vois, genre effrayé. Genre, il lui dit je veux pas parler avec toi, euh, c'est mort. Genre, tu me mets mal à l'aise, je sais pas comment me sortir de cette situation. don't to le truc est bizarre et là le streamer IRL qui, qui streamait à côté de Soda Popine lui dit Eh hey gros faut que tu te barres et tout et ça a donné une séquence très chelou où le chat a reconnu la créature oh, la créature et tout machin où Soda Popine a vraiment paru très très chelou et tu sens que le traumatisme entre guillemets était encore là et, et en gros Tyler il lui dit hey mec je prends plus mes médicaments et tout machin enfin je prends plus de médicaments je me drogue plus et tout je vais bien et il en veut limite à Soda Popine tu vois de, de lui avoir fait une mauvaise réputation attention quand même donc voilà pour cette histoire, elle aura pris une bonne partie de la vidéo, mais je la trouvais vraiment terriblement ouf en réalité, hein. franchement ça fait froid dans le dos, il y avait du chelou, du malaise, un mec, oh, fait, pas rentrer des inconnus chez vous, oui, mais vraiment je vois, je vois trop le contexte où c'était il y a 8 ans, Twitch n'était pas encore ultra populaire, lui il l'était, mais tu sais il était peut-être aussi un peu fine, tu vois, un peu sociable tu sais il y avait des abonnés, bah vas-y, cool tranquille, tu vois, il voyait pas le mal en réalité, même moi pour être honnête, en voyageant ou quoi, j'ai déjà fait des soirées avec des abonnés, j'ai déjà fait dans, un, dans, dans mon airbnb tu vois je les ai déjà capté et tout très souvent quand il y a un drama tu vois genre sur twitter et tout on entend ouais vous connaissez pas vraiment les créateurs de contenu tout ça bah, à l'inverse quand t'es créateur de contenu t'es abonnés tu les connais pas non plus et donc c'est vrai que des fois tu peux tomber sur des mecs chelous et ça donne ce genre de situation terminons cette vidéo sur une histoire un peu plus courte un peu plus tranquille mais qui est quand même drôle très connu sans doute l'histoire vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos mais je me permets de la dire quand même Jarod me la fait donc on envoie et euh, on termine gentiment ce streamer c'est zillian c'est un streamer qui streamait du diablo 3 et du haut zillian c'est un streamer handicapé, donc il est là en chaise roulante et tout, tu vois. Vu qu'il streamait avec son handicap, il avait du coup une communauté qui était très sympathique, très engageante avec lui. Sa communauté lui avait offert un nouveau euh, fauteuil roulant, tu vois, 7000 euros, donc un donation goal, il avait pas mal de subs, il avait une bonne communauté, des gens qui le suivaient et tout, c'était plutôt pas mal. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, il commence à se passer des trucs chelous autour de ce streamer. Premier truc, il se fait bannir de Diablo pour cheat. Et lui, tu sais, il sort une excuse bullshit et tout, ça passe. Deuxième, sa page Facebook, et là je vous laisse voir un petit peu les posts, se fait hacker avec, du coup, des, des posts très bizarres de la part du hacker qui, euh, plus ou moins, sous-entend que... Zillian arnaque sa communauté via certains biais pas terribles. Genre vraiment plusieurs postes d'affilée. Et donc là, la communauté, elle, elle y croit pas. Tu sais, là en mode, ouais, c'est notre gars, c'est notre streamer, vraiment, casse les couilles le hacker. Tu vois, genre, limite, fuck le hacker. Tu vois, genre, le, ce mec, c'est une merde. Et donc un beau jour, ce mec, il est là, comme ça, Zillian, il stream sur World of Warcraft, il est avec sa meuf. Il est sur meuf, sur Skype, il stream World of Warcraft. Le bonheur d'un homme est assez simple en réalité. Donc à ce moment-là, il dit, ok, vas-y, je reviens. Il oublie en quelque sorte d'enlever un peu sa cam. Et. <rire> Et là il se lève et il marche Bon si t'étais un tout petit peu perspicace Tu la voyais venir en HD Donc il se lève et il marche tu vois Et là il, ça, ça, ça donne un clip pardon Qui est ultra reconnu sur Twitch C'est le Zillian Miracle Le jour où un handicapé en fauteuil roulant S'est levé et a retrouvé l'usage de ses jambes Donc vous avez capté Il se fait bannir euh, définitivement de Twitch Twitch prend le parti de rembourser tous les mecs Qui ont sub à sa chaîne Beau geste de la part de Twitch Bon ils peuvent se le permettre en même temps Mais il, il, il rembourse et Zillian se fait perma bannir, D'accord À ce moment là en plus le hacker tu vois il re la page Facebook de Zillian et il envoie un message en mode « Ah ah chef Je vous l'avais dit !» Alors déjà, le hacker, comment est-ce qu'il a deviné Je sais pas, ça devait peut-être être, être quelqu'un qui le connaissait IRL, même sûrement, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, franchement, ça m'a fait golerie, tu vois, de, de voir ça. Mais c'est pas fini Oui, oui, parce que cette histoire, elle est connue, mais il y a encore une petite suite. Big 2020, d'accord, arrive la pandémie Covid classique. Et à ce moment-là, beaucoup de gens se remettent à Twitch. Et là, arrive un compte qui s'appelle It's bluish It's Blueish fait son apparition. Et vous l'aurez facilement deviné si vous en parlez. Il s'agit de Zylianopé qui se dit, vas-y, l'histoire, c'était il y a des années, des années. Je crois que c'était il y a 7 ou 8 ans. Pfff. Je reviens, tu vois, c'est la pandémie, on est tous à la maison et tout. Vas-y, je reviens sous un autre nom. Il se remet à streamer. Il commence, c'est un bon, peu de et En vrai, t'as pas de commis à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui se passe Le hacker qu'il avait hacké il y a 8 ans et qu'il l'avait déjà dénoncé une première fois, il le re et il le redénonce. <rire> il le dénonce et Zilian se refait griller par Twitch et se refait bannir, d'accord Donc il se refait bannir, il tentait de se justifier en disant « Ouais, mais il y a 8 ans, j'étais en foutais mais j'ai jamais dit que je pouvais pas marcher et tout, machin, nanana. » Bon, excuse pourri, tu dégages. Derrière, lui, il se dit « Vas-y, ok, Twitch, je peux pas, c'est mort. Essayons Mixer. » Il commence à streamer sur Mixer et derrière, Mixer... <rire> Bah s'écroule La plateforme ferme totalement Et Ziliad euh... Zillian se retrouve qu'avec ses deux yeux pour pleurer Alors vraiment je... Cette vidéo <rire> Ça nous permet de finir Un petit peu en rigolant Quand il y a quelqu'un Qui t'a dans son viseur Donc à savoir son hacker 7-8 ans plus tard Il l'a redénoncé Il l'a rehacké Oh on est fatigué, il l'a pas lâché, gros Zylian, il a pas streamé pendant 6-7 ans après son premier scam, qui est un gros scam À partir de la minute où il a réessayé, BAM Il revient se faire dénoncer Alors, est-ce que c'est mérité ou pas Est-ce que vous croyez au pardon et à la seconde chance En réalité, moi, je suis, suis quelqu'un qui croit, tu vois, un peu à la seconde chance et tout, tu vois, à la rahma, comme on, comme on dit chez nous. Et donc, du coup, je, je peux comprendre que des gens, s'ils s'excusent, machin, nana, s'ils regrettent forcément ce qu'ils ont fait, ils méritent une seconde chance. Je, je, je, voilà, c'est un principe personnel, j'y crois, tu vois. Bon, après ça dépend également de ce qui a été fait, mais on, on s'est compris. Le Zilliad lui, en l'occurrence, dans sa manière de se justifier, il pourrait cette dénoncer une deuxième fois en mode « Alors ouais, c'est vrai que j'ai ce c'est vrai que j'ai fait croire que j'étais en fauteuil roulant, mais j'ai pas fait croire que je pouvais pas marcher non !» Non <rire> Ça, ça passe pas? <rire> Merde. Donc en réalité, bah, ça m'a fait crever de rire et bon, bah, le sou hey, le Switch, bon, Twitch, je me refais ban, je vais sur Mixer, ça ferme, ça termine. Zilian, écoute mon gars, tu n'écouteras jamais cette vidéo, donc je me permets de le dire, mais je crois qu'il faut pas que tu restreams, frérot. Je crois, je crois qu'il est grand temps de laisser le stream et de te mettre à autre chose parce que c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Ouais, bon, bah ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit peu longue, sans doute, mais je sais pas. J'essaie de mettre une ambiance dedans, j'espère qu'elle vous a plu. Également dites à commenta en commentaire à Jarod qu'il a. Qu'il a, qu a fait des trucs cool. Et si vous avez des histoires comme ça, du Twitch français ou américain, voire russe ou autre, donc en live de manière générale, qui se sont passées, qui en valent le coup, n'hésitez pas aussi à envoyer les commentaires. Des histoires, si possible, sur lesquelles il n'y a pas déjà eu 14 vidéos, hein, c'est cool d'essayer d'avoir des trucs un peu frais, même si dans cette vidéo, j'ai déjà peut-être dû aborder des trucs qui se sont faits ailleurs. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit format cool, que ce soit euh, Twitch, Twitch, YouTube, TikTok ou autre. C'est sympa. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager comme d'hab. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!